Le moment est venu de la, per de la période de questions orales. Le chef royal de Sa Majesté, la question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement prétend qu'il a équilibré les budgets. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Intervention du président à l'ordre. Ça n'aide pas. Je veux apporter, attirer l'attention sur votre chef. Merci. Dans les mathématiques libéraux, les choses ne fonctionnent pas lorsque vous ajoutez 1,8 million pour l'argent et 500 millions de retraites, malgré l'avis contraire de la VG et un transfert fédéral de 1,5 milliard et d'autres transferts, un milliard de dollars de la vente de feu, d'hydro. On offre un, un déficit d'exploitation de 5,5 milliards de dollars grâce à des ponctions. Je demande à la députée de Nippie en Carlton, je les retire. Veuillez poursuivre. C'est un déficit d'exploitation de 5 milliards grâce à des, des taxes. Est-ce que la première ministre, que le budget n'est pas équilibré? Je suis très heureuse que c'est le premier budget équilibré depuis dix ans. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour éliminer le déficit. On savait que c'était essentiel. L'économie est en excellente position. Nous sommes leaders leader dans le chef en matière de croissance. Mais la réalité est la suivante, que les gens sont anxieux. Et la base d'un budget équilibré nous donne l'occasion pour faire des investissements dans la province. Un exemple, c'est-à-dire le Régime d'assurance maladie de l'Ontario Plus, et qui permet aux enfants aux jeunes à partir du 1er janvier 2018, d'avoir des médicaments gratuits. On sait très bien que si on peut investir, que les jeunes pourront avoir accès plus tôt à leurs médicaments. Ce sera un plus à long terme. Monsieur le Président, retour à la Première ministre, voici ce qui ne marche pas encore que les libéraux, un autre 10 milliards de dollars au déficit. Ils disent qu'ils ont un budget équilibré. Mais leur prétention, c'est qu'ils cachent les dettes ailleurs. On n'ajouterait pas de, de dettes ailleurs. Ils ajoutent 10 milliards de dollars de dettes à la province la plus endettée dans le monde que tout autre État et la situation empire. La première ministre peut-elle exprimer pourquoi on ajoute autant de dettes à la hauteur de 10 milliards de dollars dans un budget soi-disant équilibré? Je comprends que le chef d'opposition n'a aucun intérêt, aucun plan pour investir dans la province, pour investir dans les immobilisations, sans investir dans les immobilisations, dans le transport en commun, les ponts. Et les routes, il était à la ville de Toronto et il parlait de la ville de Toronto. Un engagement pour investir, un seul cent dans le transport en commun à Toronto. Nous allons investir des milliards de dollars à Toronto, Ottawa, Kitchener, Waterloo, Hamilton, à l'échelle de la province. On sait très bien que ces investissements sont essentiels. Pour l'économie de l'Ontario et sa croissance des collectivités locales, nous sommes fiers de notre budget équilibré, le premier en dix ans. Et cela nous permet d'avoir une base sur laquelle on peut investir davantage. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, ce mythe n'a pas trompé personne. Voici ce que Kelly McFarlane a dit dans le post. Dans cet article, le budget prétend être équilibré, même si la dette augmente à la hauteur de 26 milliards de dollars, et le service de la dette va consommer 1 milliard par mois, des milliards de dollars. Dans des bases pour des projets d'immobilisation sont hors-livre. Des milliards sont cachés dans l'avenir. Comme la vente d'hydro-watts sont utilisés pour améliorer la situation. C'est le poste. Ce budget est clairement n'est pas équilibré. Et ma question est la suivante à la Première ministre. Vous jouez avec les chiffres. Est-ce que ça vaut la peine? Intervention du Président. Vous êtes à la limite, euh, Minister... première ministre des Finances. Soyons clairs, on a équilibré le budget cette année, l'année prochaine et l'année après, d'un parti qui a augmenté le dette de 53 qu'ils étaient au pouvoir. Alors que la situation était bonne. Et ce député, il voté le plus grand déficit dans l'histoire, 55 milliards de dollars. Pendant qu'il était à Ottawa, je vais citer une source indépendante, une agence de notation, a dépassé ses cibles chaque année. Et, et tous les programmes sont maintenus et les dépenses contrôlées, alors que la province vivait dans une situation meilleure. C'est DBRS, La dette par rapport au ratio a diminué au cours de la troisième année. Et, et, et quel est maintenant ce ratio? Maintenant 21,3 Intervention du président. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le président, ma question... Je s'adresse à la Première Ministre. Ce matin, je me suis assis avec le maire Torré pour parler du budget de 2017 de l'Ontario. Nous sommes tous d'accord. La Première Ministre, qui a été élue sur la promesse qu'ils allaient se battre pour la Cité de Toronto, s'est retournée contre la Ville de Toronto. La Première Ministre a ignoré toute promesse qu'elle avait faite et finalement, que John Torrey n'a pas suivi les conseils. C'est honorer les promesses que, que les, la première ministre n'a pas tenues envers Toronto. Quand est-ce que la première ministre va tenir ses promesses envers Toronto pour s'assurer qu'on appuie la cité de Toronto? -vous, vous plaît. -vous. Premier ministre. Euh, merci, Président. Député de Prince Edward Hastings, vous allez vous retirer. Vous allez retirer ce que vous avez C'est la dernière fois. Euh, merci, président. Tout d'abord, président, euh, j'ai euh, une très bonne relation de travail avec les maires à travers la province. Je travaille avec eux. Je vais à leurs réunions, je les écoute, leurs soucis. Je crois que le palier municipal est très important pour le bien-être de toute la province. Et je me réunis avec le maire Tory souvent. Alors, permettez-moi de vous parler de comment nous avons soutenu Toronto, Président. Vous savez, il n'y a aucun gouvernement de l'histoire de cette province qui investit plus dans le logement dans la ville de Toronto. Alors, tout d'abord. Euh, je note que nous avons alloué 30 milliards de plus pour l'infrastructure dans la province et il y a une partie, une forte partie, euh, qui va aller à, à Toronto pendant les dix années à venir pour les projets futurs. Et je vais en parler plus dans ma réponse supplémentaire. Une question complémentaire. Euh, président, pour revenir à la première ministre, les, ce qui est arrivé il y a dix ans, ça n'est pas euh, l'avenir. Euh, alors, ce n'est pas avec les besoins euh, d'infrastructures de Toronto. Un exemple grave cité par le maire Torrey, ce sont euh, les gens qui habitent les logements sociaux à Toronto, qui, euh, lorsqu'ils sont trouvés coupables d'un crime, euh, envoyés en prison, ils peuvent euh, avoir une priorité sur la liste d'attente. Il y a 180 000 personnes qui attendent et un criminel euh, condamné peut avoir une priorité par rapport aux autres. C'est scandaleux. Et je ne comprends pas comment ce gouvernement peut continuer de soutenir euh, cela, de permettre les criminels violents, des dealers, euh, d'avoir la priorité pour un logement so social par rapport aux euh, personnes vulnérables. Euh, le maire Tory a fait une demande à la province. Est-ce que vous allez mettre fin à cette pratique Est-ce que vous allez permettre à la province de se garantir que les criminels condamnés n'ont pas la priorité pour les logements sociaux Ministre Ministre du logement. Euh, merci, Président. Euh, merci pour euh, cette question intéressante parce que, en fait, ce n'est pas vrai. Euh, et je suis vraiment déçu euh, que le chef de l'opposition ne vérifie pas les faits avant de poser des questions euh, euh, publiques euh, pour répondre à des mensonges. Voici comment ça, ça fonctionne. Euh, je vais. Euh, demander au ministre d'éviter euh, ce type de langage. Euh, président, la seule loi, le seul règlement euh, appliqué par la province, c'est que les victimes de la violence familiale ont la priorité, pas ce que vient de dire le leader de l'opposition. C'est absolument faux. Asseyez-vous. Complémentaire. Président, encore une fois pour la première ministre, le gouvernement libéral semble ignorer le fait que euh, tout le conseil municipal et le maire John Torrey euh, ont euh, demandé cela et la loi provinciale doit être modifiée. En ce moment, à cause du langage euh, désavantagé, vous pouvez permettre à des criminels, dealers, euh, coupables, personnes coupables de, de délit, violent, euh, peut avoir les priorités. Tout le Conseil municipal a voté pour euh, cette euh, demande. Il you, you really quiet, est difficile lorsque moi j'essaie de, de les faire taire et puis vous, vous vous interrompez. Continuez. Euh, président. Euh, ils ne veulent pas répondre concernant les criminels qui ont la priorité. Il y a autre chose, il y a l'achat du gaz naturel. À cause euh, du système, euh, il paye euh, plus de 6 millions de dollars de plus. Le maire Tory a des questions légitimes. Est-ce que la province va agir <applaudissements> ministre du Logement. Merci, Président. Et vous savez, je, je croyais avoir donné une réponse claire et je vais répéter cette réponse. La province de l'Ontario, la seule priorité pour les logements sociaux, c'est pour les personnes qui fuient la violence familiale. Vous savez, je peux dire que l'Ontario a un engagement de longue date pour, pour éliminer euh, les personnes, le manque de logement euh, pour les sans-abri. Et je répète, le seul règlement que nous avons, c'est que les personnes qui sont victimes de, de violences familiales ont la priorité. Alors, Président, concernant le gaz naturel, euh, merci. Question. Euh, question complémentaire, chef euh, du troisième parti. Euh, dans la réponse politique à cette question concernant les euh, médicaments, euh, elle a oublié 10 millions d'Ontariens. Pourquoi okay. Premier ministre, eh bien, premier euh, sénateur, euh, ce que fait euh, le régime euh, d'assurance santé plus euh, Et je suis heureuse euh, que... La chef de l'opposition et son groupe euh, sont d'accord avec nous concernant le besoin euh, de soutien euh, pour euh, les médicaments. Plus il y a du soutien euh, pour cela euh, à travers le pays, euh, en travaillant avec notre ministre de la Santé qui consulte ses collègues à travers le pays, plus il y a des gens qui soutiennent euh, cette euh, possibilité, euh, mieux c'est. Alors nous avons décidé plutôt de couvrir 125 médicaments, nous couvrons maintenant 4400 médicaments, euh, y compris des médicaments pour le cancer, euh, pour les maladies rares également, pour tous les enfants, tous les jeunes euh, jusqu'à euh, 24 ans et ça va faire une énorme différence pour les enfants. Complémentaire, une personne sur trois dans cette province n'a pas de couverture médicaments au travail. La situation s'aggrave et ne s'améliore pas. L'Ontario a besoin d'un plan universel pour les médicaments qui va garantir à ces personnes de pouvoir acheter les médicaments dont ils ont besoin. Et pourtant, dans la, question, dans la réponse politique de la Première ministre, elle a choisi de les oublier. De les ignorer, D'après la réponse de la Première ministre, euh, les gens vont continuer euh, d'utiliser leur carte de crédit, euh, de partager leurs euh, factures ou euh, se passer des médicaments dont, dont ils ont besoin. Pourquoi? Euh, ministre de la Santé. Euh, président, je comprends la frustration de la... Euh, à part du troisième parti, mais cela euh, m'étonne que je ne trouve pas d'autres troisième partie ou euh, d'intervenants, de, de, de, de, de défenseurs euh, des patients qui partagent leur point de vue parce que ce programme euh, pour les médicaments a été euh, euh, reçu euh, avec euh, enthousiasme à travers le pays. Même ceux qui ont aidé euh, le NPD à, à créer leur proposition concernant les médicaments, eux même eux ils soutiennent Ministre. Alors, Steve Morgan, l'un des experts nationaux consultés par l'NPD, il a été juste à côté de la, de la chef du troisième parti lui, il a dit « bravo ». C'est la première fois qu'il y a un plan pour les jeunes, pour les enfants. Cela a une importance critique complémentaire finale. Bon, je vais donner un peu plus de temps au ministre de la Santé pour lire notre plan. Il, il se trompe, il n'a pas compris, mais bon, ça va. Il préfère être politique plutôt que d'être franc concernant notre plan. Euh... Ministre Tourism, du Tourisme. Uh, Permettez-moi de dire que je suis d'accord que les jeunes ont besoin euh, de euh, pouvoir acheter leurs médicaments, mais les parents également. Je crois que les parents également ont besoin de pouvoir euh, payer leurs médicaments. Et lorsque le Premier ministre dit aux gens de travailler fort, mais vous n'avez pas de, de prestations au travail, pourquoi est-ce que les, ces gens doivent continuer de vider leur poche, euh, utiliser leur carte de crédit pour payer les médicaments dont ils ont besoin, ou pire, se passer de ces médicaments, tout comme ils font maintenant Ministre. Euh, Président, j'espère que nous pourrons tous célébrer cette proposition euh, qui se trouve dans le budget. C'est la plus importante transformation des soins médicaux dans cette province depuis le début euh, du régime d'assurance santé. C'est un énorme son en avant vers le euh, des provisions pour les médicaments pour tous les Ontariens. Euh, cela renforce euh, la relation euh, sur laquelle euh, travaille le Premier ministre depuis des années. Et depuis, euh, à partir du 1er janvier, des 4 millions d'enfants avec le parents vont pouvoir euh, aller acheter des médicaments gratis, 4 400 médicaments autorisés, y compris pour le cancer, pour les maladies rares, euh, sans payer quoi que ce soit. Président, j'espère que. Euh, un parti progressiste euh, comme le NPD euh, soutiendra euh, cette transformation visionnaire du régime d'assurance santé. Question euh, complémentaire. Une question pour le Premier ministre. Presque un quart des Canadiens euh, entre les âges de 30 et 60 euh, souffrent de euh, tension sanguine élevée. Euh, 30 à 40, euh, c'est les personnes qui vivent avec le euh, SIDA. Le plan proposé euh, ne va pas répondre aux besoins des gens qui commencent, euh, qui ont plus de 40 ans. Le, les soins pharmaceutiques universels permettraient à toutes ces personnes d'acheter leurs médicaments. En fait, euh, cela couvrirait euh, euh, tous les Ontariens parce que c'est cela euh, qu'il nous faut. Pourquoi ce premier ministre a décidé d'ignorer toutes ces personnes dans son plan Merci, président. Euh, le leader du troisième parti et moi, nous avons un, une approche différente. Ce que nous nous avons fait, nous avons dit que pour les jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans, nous couvrons euh, tous les médicaments euh, dont ils pourraient avoir besoin. 4 400 médicaments, le leader. Euh, le chef de la, du troisième parti a choisi de faire une proposition qui aurait été beaucoup plus étroite. Et, et bon, enfin, nous, nous pourrons essayer de, de, de, de nous, nous disputer concernant quel plan est le meilleur. Mais le fait est que nous savons toutes les deux qu'un plan national pour les médicaments, pour tous les Canadiens, c'est de cela qu'il que nous avons besoin dans ce pays. Faute de ce type de plan, nous nous avons fait un énorme saut en avant pour que toutes les personnes jusqu'à 24 ans puissent euh, faire payer le médicament, 4 400 médicaments, à partir du 1er janvier de 2018. Complémentaire, euh, président. Euh, euh, ce que le premier ministre refuse de reconnaître les ministres ministre refuse, euh, refuse de reconnaître, c'est que la forte majorité de ces 4400 médicaments ne vont jamais être utilisés par la forte majorité des jeunes euh, dans la province de l'Ontario. Mais un plan vraiment universel pour les médicaments, Alors, s'il vous plaît. Député de Glen Lawrence, Glenn Lawrence uh, deuxième fois. Député de Hamilton East, Stoney Creek. De Hamilton, East Stoney Creek. Please, uh, merci, please. Président. Un plan uh, vraiment universel pourrait uh, arriver des épargnants jusqu'à euh, 1,9 milliard de dollars. Tout de suite, ce sont des économies réelles, soutenues par des experts euh, indépendants pour soi. Le Premier ministre a choisi euh, une réponse euh, pour les médicaments qui minimise les avantages pour l'économie de l'Ontario. Ministre de la Santé, ministre de la Santé. Euh, Président, je dois reconnaître que je suis profondément déçu euh, par euh, la position du NPD. Il ne devrait pas. Euh, s'agir de, de quel est le programme qui va euh, être plus bénéfique. Il s'agit plutôt de cette annonce importante de la semaine dernière, de la plus importante transformation des soins médicaux de l'histoire de cette province. président. Moi, je, euh, je cite l'exemple d'une euh, femme qui a une euh, fille adolescente qui souffre d'un cancer. Et à partir du moment où ce programme va... Ben, euh, euh, entrer en, en vigueur et jusqu'au moment de devenir adulte pour oui. pouvoir une vie prospère, euh, elle va pouvoir économiser 20 000 dollars grâce à ce plan. Et ces 20 000 dollars euh, représentent euh, le, la formation universitaire de sa, de sa fille complémentaire. Président, je suis profondément déçu que 10 millions d'Ontariens n'auront pas... Euh, de prestations pour les médicaments. C'est cela qui me déçoit. Parce que les médicaments sur le Nance, euh, sont inabordables pour des millions d'Ontariens. Nous nous rappelons que ces Ontariens ne, ne sont pas la priorité pour le Premier ministre. Alors que je sois clair, pour tous les Ontariens, je ne suis pas d'accord et je m'engage moi à proposer un plan universel, intégral pour les médicaments pour tous les gens de l'Ontario de 1 an à 95 euh, pour couvrir tous les Ontariens dès le début. Est-ce que la Premier ministre veut se joindre à moi pour soutenir euh, un tel plan pour tous les Ontariens, euh, euh, comme les Ontariens ont le droit euh, de le euh, souhaiter ministre. Le président, de notre premier ministre défend l'idée d'un plan national pour les médicaments depuis des années. Et récemment, le, le chef du troisième parti s'est joint à ces efforts. Nas perso de, de l'hôpital Saint-Michel, un leader pour les soins de, médicaux euh, sur les soins pharmaceutiques, il a dit que cette annonce est potentiellement Historique, ça montre que le gouvernement agit pour aider les millions de personnes qui ne peuvent pas payer le médicament. Euh, et Daniel Martin, encore un leader euh, pour euh, le secteur pharmaceutique, dit que ce sont des gens réels qui vont euh, être aidés par ces mesures. Peut-être que le, le chef de l'opposition du troisième parti croit que les jeunes, les, les enfants n'ont pas besoin d'aide. Et puis. Euh, euh, la coalition pour la santé publique euh, dit que c'est une annonce euh, merveilleuse qui va euh, donner l'exemple au niveau national. Essayez-vous. Merci. Merci. Merci. Merci. Nouvelle question. Député de Nipissing. Merci. Euh, ma question pour le Premier ministre. Euh, Home Capital est euh, l'un des prêteurs euh, hypothécaires les plus importants, non bancaires, et euh, enquête en ce moment de la part de la Commission des euh, valeurs immobilières de l'Ontario. Euh, ils ont... Euh, rapport, ils ont trouvé des milliards de dollars avec leur compte d'épargne, mais leurs actions sont en baisse forte. Ils ont reçu euh, 2 milliards de dollars de, euh, du plan de retraite de l'Ontario, euh, puisqu'il y a un des acteurs qui est sous euh, examen. Euh, réglementaire et l'autre gère les fonds euh, des euh, pensions euh, des travailleurs de la santé de l'Ontario. Euh, je demande à la première ministre, si le gouvernement était au courant de cet euh, arrangement, et si oui, quand? Premier ministre, ministre des Finances. Merci, Président notre première priorité est toujours les consommateurs et la protection des consommateurs. La commission des valeurs immobilières de l'Ontario est en train d'étudier les circonstances euh, concernant euh, Home Capital. Nous savons que euh, euh, est la sous étude. nous avons également notre système de réglementation euh, qui étudie l'aspect euh, hypothèque et puis il y a également euh, l'aspect euh, investissement. Nous avons euh, commencé un examen il y a euh, un an et demi pour renforcer les protections des consommateurs, pour qu'il y ait pleine divulgation pour les investisseurs, pour qu'ils puissent comprendre euh, leurs investissements. Mais évidemment, il y a en ce moment un examen en cours. Le, le président de Camp, euh, et aussi millions de dollars en, en actions. Et ça, c'est seulement son intérêt partiel, parce que le premier ministre de Kevin Smith et le PDG de, de, de, du Centre de santé Saint-Joseph, son autre emploi, tant, tant il reçoit 720 000 par année. Et, et aussi, et il était membre du conseil d'administration de Roux. Alors maintenant, euh, le PDG de Hoops, euh, c'était Jim Cohen, et qui est également euh, siège au conseil d'administration de Home Capital. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas parler euh, des joueurs sans le programme. Alors les conflits euh, sont autour de la description. Alors donc après euh, le euh, euh, ministre, alors euh, j'ai demandé à la première ministre, est-ce que euh, l'exécutif d'un prêteur est -ce devrait aussi prendre la décision d'un emprunteur? Mm -hmm. Merci, M. le Président. Alors, à titre euh, des député, peut-être que le député veut comprendre que Home Capital Group est, est, est à la charte fédérale et donc réglementée par euh, les institutions financières fédérales Fisco Et ça, donc, c'est le président des institutions financières et est en train de surveiller la situation également de, très étroitement. Et nous surveillons aussi euh, la disponibilité des euh, les hypothèques sur le euh, marché, aussi euh, la transparence et la supervision et euh, la protection du consommateur. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative que nous avons prise pour renforcer les réglementations fiscales et aussi pour faire passer davantage à et pour nous assurer que les consommateurs sont protégés et qu'il y a des obligations complètes et nous essayons de protéger les intérêts du consommateur, Monsieur le Président. Chef du troisième parti. Alors, M. le Président, la question pour euh, la première ministre. Alors, Toronto a mis en place des priorités pour le budget intérieur. Les gens qui habitent dans euh, la société de logement de euh, Toronto, on demande aussi que la province se joigne à euh, euh, la ville pour euh, aider. Et aussi, on parle de TTC aussi pour améliorer les conditions des transports. Et euh, le maire a demandé l'aide de, de la province. Alors, je comprends ce dont le maire parle. Et lorsque nous, nous sommes rencontrés, j'étais très clair. député euh, député du NPD sera là pour Toronto. Euh, le Premier ministre ignore les Torontois et les Torontoises dans son ordre et la Présidente, la Première ministre a dit que le gouvernement ontarien n'aide pas pour faire réparer vos logements. Et Pourquoi est-ce que la Première ministre ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour réparer les appartements à Toronto et dans les communautés à travers la province? Alors, Monsieur le Président, laissez-moi dire ceci Donc, encore une fois que nous sommes en train de faire des milliards de dollars d'investissement à Toronto et nous avons aussi ajouté des millions de dollars pour les municipalités, notamment à Toronto. Mais je vais parler spécifiquement du logement parce que je suis préoccupé par le logement social à travers la province. Je suis inquiète du logement social dans la ville de Toronto et à titre de député de Toronto, je sais que la société de logement avec l'ILFAFES a mais pour Toronto, en enfin, ce que fait le budget, c'est d'offrir 130 millions de dollars pour le logement social, pour les réparations, 340 millions de dollars pour la prévention des sans-abri et aussi 130 millions de dollars pour le logement abordable. Et également, donc, aussi à la demande spécifique du maire, nous avons aussi, donc, que nous avons ajouté 300 millions de dollars pour accroître le nombre d'unités de, loge de logement abordable, Monsieur le Président complémentaire, Monsieur le Président. Donc, euh, la maire a dit au Toronto qu'on n'avait vraiment pas reçu grand-chose pour les réparations de logements. Alors, euh, les, euh, euh, le nombre d'appartements euh, euh, accessibles, euh, c'est euh, en, en chute. Est-ce que dont la population a besoin et le budget ne tient pas compte de cela? Et la première ministre a eu l'occasion de se le coup pour, pour Toronto et pour les transports en commun. Au lieu de cela, on tourne le dos. Alors, on a parlé de l'importance de la province qui est plus... 50 du coût d'exploitation de TTS. Pour ce que le premier ministre est en train de dire non à des améliorations immédiates pour le système de transport en commun de Toronto. Alors, donc, je reviendrai à la chef pour la dire merci. Mais le député de Eglinton-Lawrence est averti. Poursuivez. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre euh, dit et non à l'amélioration des systèmes de transport commun de Toronto et de la de la province Alors, Monsieur le Président, alors, donc, les chahutements ch ch ch que vous, euh, vous avez entendus, ce sont des députés qui sont de l'extérieur de, de Toronto, euh, qui ont beaucoup de financements. Euh, à, à Hamilton, par exemple, et Kitchin et Waterloo et Ottawa. Et euh, aussi, je vais parler de l'argent euh, qui va être alloué la ville de Toronto. 5,3 milliards pour euh, la ligne Clinton, 1,2 milliard pour euh, les RT, 3,7 milliards pour euh, Go. et 887 millions pour la ligne Spadina, 1,4 milliard pour le métro de Scarborough et sur les futurs projets. Je sais ce que le maire, ce dont il parle, 150 millions de dollars pour la planification et le design sur la ligne de soulagement du centre-ville. Alors, donc, une ligne où il n'y a pas d'engagement de la ville en ce moment. Et, Monsieur le Président, et aussi 55 millions pour le même travail sur la ligne Nord-Yonge. Alors, euh, aucun gouvernement n'a investi autant d'argent dans le transport en commun de Toronto que nous l'avons fait, M. le Président. Alors, veuillez poursuivre Je vous asseoir. Député de nord Alors, merci, M. le Président. Au nom de mes comités de Etobicoke-Nord, M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances, Charles Sousa. M. le Président, je peux vous dire que tous mes collègues de ce côté de la Chambre sont très fiers de la Première ministre et du ministre des Finances pour le budget 2017-2018. En fait, à la croissance a dépassé celle du Canada et de les G7 au cours des trois dernières années sur le terrain. Ça veut dire, Monsieur le Président, que la plus de, euh, aussi prolongement euh, de soins de, de la santé, de la science maladie, 400 millions de dollars pour euh, euh, l'hôpital des hôpitaux, 700 000 nouveaux emplois depuis la récession et le taux de chômage est en deçà de la moyenne depuis deux ans. Alors Monsieur le Président, lorsque la récession nous a touchés, nous avons fait des choix délibérés pour investir en Ontario et des choses qui sont importantes pour les Ontariens. Alors Monsieur le Président, donc veuillez nous donner euh, plus de détails sur ce que l'on fait pour 2017-2018. Le budget de l'Ontario. Merci, M. le Président. Je me remercie le député de torre Nord pour la question et aussi de son intervention là-dessus. Je suis content de confirmer que le budget de 2017 est un budget équilibré et c'est le premier la récession mondiale. Alors, M. le Président, j'aimerais aussi ajouter que non seulement avons-nous équilibré cette année, mais on va le faire encore l'an prochain et l'année suivante. Alors, un budget équilibré, ça veut dire que le gouvernement ne sera pas en train d'emprunter pour payer les prêts d'exploitation parce que tout va maintenant directement pour investir dans la capitale. Alors, à long terme, ça veut dire plus d'argent pour les choses qui sont importantes pour les gens d'autres, comme par exemple les ordonnances gratuites pour les enfants de moins de 24 ans ou la scolarité gratuite lorsque la récession est arrivée. On a établi une approche réaliste pour en revenir à un budget équilibré et la semaine dernière, nous avons livré la marchandise sur cet engagement. Monsieur le Président, donc au okay, donc les nouvelles écoles, les nouveaux hôpitaux les, euh, et la scolarité gratuite pour les euh, Ontariens à revenu moyen, alors plus de garderies, alors aussi huit arrêts dans euh, le LRT de Finch On nord des gens de nord Alors nous, nous sommes vraiment très heureux. Nous vous remercions. Et les familles vont bénéficier de ces importants investissements. Monsieur le Président, nous sommes déjà en train de faire le plus grand investissement d'infrastructure dans l'histoire de la province et Toronto est en train de recevoir une part du lion de cet appui, non seulement pour les articles que j'ai libérés, mais aussi pour le logement abordable ainsi que les transports Monsieur le Président, est-ce que le ministre de Finances peut faire des commentaires sur la façon dont on continue à bâtir la ville de Toronto Alors, encore une fois, donc, Jérôme le député de Dublin Nord, pour ses questions et aussi de ses talents oratoires. Alors, donc, il est important de se rappeler qu'aucun gouvernement de l'Ontario n'a investi autant dans la ville de Toronto. Alors, nous avons cru et aussi les investissements. Et, et Toronto va causer 530 millions de dollars seulement. Et donc, depuis de 2003, nous avons construit 10 millions de dollars dans les projets de transport en commun, comme la ligne LRT aussi la ligne de sous-logement. Alors, cette année, le budget est de 130 millions pour la réparation de logements abordables, 340 millions pour la prévention et 130 millions pour le logement abordable. On utilise le terrain provincial jusqu'à 100 millions aussi pour bâtir 2000 nouvelles unités de logement abordable dans la ville. la ville nous a demandé euh, pour de nouveaux outils de revenus et nous avons répondu. Notre objectif équilibré va donner à la ville la capacité de prendre des taxes, euh, de euh, déposer des taxes sur euh, les maisons vides. Alors donc, personne d'autre va, euh, va doubler aussi euh, les, euh, la part de la ville pour les revenus de, de, la, de la gasoline de licence. Alors, question pour uh, le Seux. Alors, en tant que, uh alors, Monsieur le Président, euh, les jeunes ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils ne peuvent pas tenir le euh, traitement dont ils ont besoin là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Alors, il y a une nouvelle donnée ce matin qui indique que les enfants et les jeunes et les familles font face à une crise euh, de santé mentale et se retrouvent dans les urgences et à des taux euh, incroyables. Depuis 2006, il y a 63 de croissance des euh, visite en salle d'urgence et au niveau de l'hospitalisation pour les jeunes qui recherchent euh, de l'aide pour euh, les problèmes de dépendance. Alors, donc, on sommes en 2015 et le gouvernement euh, donc, euh, ne répond pas à la demande. Est-ce que le ministre euh, de la jeunesse de, et des de services à la français euh, a prévu un budget euh, pour euh, traiter de ce problème euh, pour euh, la santé mentale Monsieur, Monsieur le Président, je veux remercier euh, le, le député euh, pour ses questions. Aussi, je veux euh, saluer euh, tous les intervenants, les membres de famille et aussi le personnel qui travaille à travers la province pour s'assurer que euh, nos enfants euh, donc, euh, sont positionnés pour le succès dans le province de l'Ontario. Monsieur le Président, lorsque je suis devenu premier ministre euh, ministre pour intégrer euh, alors on m'a demandé euh, de travailler avec les États-Unis pour transformer euh, le système de euh, la santé mentale pour les enfants dans la province nous avons reconnu en question que euh, on doit faire plus de travail pour améliorer les services que les, reçoivent les jeunes gens euh, nous faisons face à des défis au niveau des attentes ou, aussi au niveau de la prestation des services nous faisons euh, des problèmes au niveau euh, du modèle de financement et les agences nous ont dit aussi le vérificateur général nous l'a dit et nous avons accepté ceci. Alors voilà pourquoi donc nous saisissons l'occasion, Monsieur le Président, pour donner aux intériens et pour aujourd'hui les investissements nécessaires. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, donc, donc ça veut dire que je n'ai pas demandé à la Première ministre pour recevoir du financement. Les données parlent d'érosion dans le service communautaire. Ça mène les jeunes gens pour, ça les empêche d'obtenir l'aide voulue. Mais aussi, ça fait de la surcharge pour les hôpitaux. Et on met en danger les vies et ça couche au système. 175 millions par année. Les, alors, les santé à l'enfance estiment que 180 millions de dollars sont nécessaires. Ça prend beaucoup d'argent pour si les services. Été offert dont ils ont besoin. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances m'a expliqué pourquoi aucun des transferts d'argent pour l'initiative de santé mentale n'a été alloué au service de mental dans en l'enfance? Alors, ministre de la Santé et des Soins de longue L'importance de cette question, c'est, en partie, c'est la raison pour laquelle nous avons annoncé 50 millions de dollars vers les services de santé mentale, notamment l'accès aux, aux thérapies, l'appui du logement aussi. Lorsque nous avons annoncé à Berry aussi à 10 lits supplémentaires pour les enfants, pour la santé mentale, ainsi aussi que des services de clinique du jour. Alors voilà pourquoi c'est si important. Nous savons que 70 des maladies mentales surgissent pendant l'enfance. Et pour la première fois, les provinces et ces enfants et ces jeunes auront accès libre aux médicaments dont ils, ont besoin, dont, dont ils ont besoin pour traiter de leur maladie mentale. OK. Donc, question de député Tatimskabin-Karkun. Question à la première ministre. Les hôpitaux de Toronto sont en, en près de la faillite et le gouvernement ne va pas régler le problème. Alors, les frais d'exploitation pour les hôpitaux, c'est 300 millions de dollars qui manquent pour ce qu'ils disent que les hôpitaux, enfin, ce qu'ils disent qu'ils ont besoin. Que les hôpitaux vont être obligés euh, de souffrir. Et, et aussi, les, les patients vont être traités dans les corridors et aussi les soins vont être obligés d'être coupés. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement continue de refuser euh, de réparer les dégâts qu'ils ont causés dans les hôpitaux? Merci, Mme la ministre de la euh, Santé et de Soins de longue durée. Alors, donc, un milliard. Donc, nous avons investi un milliard dans les hôpitaux l'Ontario. Et, et au cours de la dernière semaine, dans notre budget, nous avons annoncé presque euh, 500 millions de dollars, ou 3,1 de hausse d'augmentation. Euh, euh, pour l'exploitation. À, à, à travers euh, la province. Et cela veut dire que tous les hôpitaux de l'Ontario euh, vont recevoir une augmentation minimale euh, de au moins 2%. Nous avons réservé euh, ces suppléments spécifiquement de façon à ce que l'on puisse répondre à relever les défis auxquels font face les hôpitaux à travers la province, que ce soit euh, dans les salles d'urgence ou capacité de lit euh, au, au niveau de de croissance démographique dans la région. Et, Monsieur le Président, je demanderai que euh, le député de l'autre côté euh, pourrait... Euh, euh, devrait peut-être parler à l'association, à l'association des hôpitaux, l'OHA, concernant leur réponse à ce qui est mentionné dans le budget, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, donc pour revenir au Premier ministre, les budgets des hôpitaux ont été dégelés depuis années et a dû une hausse de 2%, une hausse de 2% essentiellement. Donc c'est l'inflation. Alors donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors Étant donné les coûts d'inflation, donner le, le taux d'inflation à un budget, c'est pas vraiment un gros cadeau. Alors les gens qui sont dans les corridors et puis les chirurgies qui sont annulées, ça ne va pas être rectifié par simplement à me suivre l'indexation à l'inflation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas... Je ne pas accepter de reconnaître qu'il y a un problème ici. Alors, Monsieur le Président... Alors, Anthony le président le PDG de l'association des hôpitaux d'Ontario dit ceci de, du budget. Le gouvernement a fait son investissement très important dans les hôpitaux parce qu'on a ajouté des capitaux, de 9 millions, 11 millions qui sont déjà là pour un total de 20 milliards de, 20 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ça va aider à un système durable pour l'avenir. Concernant l'exploitation, alors aujourd'hui, les investissements dans le secteur des soins de santé, c'est une de reconnaissance des défis de capacité auxquels font face les hôpitaux. Puis aussi, ça signale un, un engagement renouvelé pour accroître et améliorer l'accès aux soins de santé à travers le, la continuité. Monsieur le Président, aujourd'hui, le budget, cette annonce, il poursuit que c'est un investissement dans les soins du patient et ça va aider à maintenir les, la stabilité du système et renforcer l'accès aux, aux services de première ligne 3,1. Euh, 1 à un demi-milliard de supplément. Alors, c'est un milliard de dollars en deux ans pour nos hôpitaux, monsieur le Président. Alors, la question pour le député Davenport. Alors, merci, M. le Président. Ma question est ministre, au ministre des Soins de la santé et des soins de la santé. La semaine dernière, on a introduit un budget qui a, qui contient des améliorations au budget de la santé. Enfin, cela inclut 7 milliards de dollars supplémentaires pour le secteur des soins de la santé au cours des trois prochaines années. Alors, réduire les temps d'attente, offrir l'accès aux soins et aussi améliorer l'expérience du patient. Mais encore le plus important, Monsieur le Président, c'est que ce budget inclut du financement pour les soins de santé prioritaires qui vont avoir un impact réel pour les familles ontariennes. Monsieur le Président, ce budget investit dans les hôpitaux, dans les soins à long terme, dans la santé mentale et aussi dans nos professionnels de classe mondiale. Alors, Monsieur le Président, il y a une pièce de ce budget qui ressort par le député de Davenport plus que toute autre chose. Les jeunes et les parents sont vraiment très enthousiastes avec ce nouveau programme de santé. plus. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cet investissement historique du gouvernement dans les enfants et la jeunesse de l'Ontario? Ah, Monsieur le Président, alors vraiment, c'est vraiment historique et c'est la façon dont cela a été décrit à travers le pays, Monsieur le Président. Alors, l'assurance euh, euh, médicaments est vraiment si essentielle que, euh, pour accéder aux médicaments. Et le 1er janvier, pas vraiment trop euh, loin dans l'avenir, peut-être. Alors, le 1er janvier de 2018, 4 millions d'Ontariens d'Ontariens, notamment les membres, euh, les députés de Niagara-West 4 millions d'enfants et de jeunes en deçà de 25 ans vont pouvoir aller dans les pharmacies avec leurs parents, sinon pas l'âge, et pour l'ordonnance, et faire remplir cette ordonnance, et recevoir des médicaments, pas de paiement, pas de déduction. Alors euh, un accès donc à, à plus de 4000 médicaments. Alors des médicaments pour le cancer, des médicaments pour des maladies rares. C'est un moment historique dans l'histoire de l'Ontario, Monsieur le Président, et bien sûr au Canada dans l'histoire de l'Ontario. Merci complémentaire. Merci, merci, Monsieur le euh, ministre, pour cette réponse. Et merci, monsieur, ministre et la Première ministre, pour leur du travail et leur dévouement pour s'assurer l'accès aux médicaments d'ordonnance à leurs enfants et les jeunes de l'Ontario. Je suis une mère de deux enfants et je sais quelle est l'importance de cette loi. Et alors, ce nouveau programme va faire une grande différence pour ces familles qui luttent contre la pauvreté et l'inégalité sociale. Alors, ça va donner à ces familles et aux enfants de Davenport et à travers la province, Monsieur le Président, une meilleure occasion de grandir en bonne santé et une occasion d'avoir un meilleur avenir est encore plus important. Ça va avoir un impact sur les enfants et les jeunes de tout l'Ontario, peu importe les circonstances, peu importe le statut socio-économique de l'enfant, de leurs parents. Alors, tous les ontariens, ontariens de moins de 24 ans vont bénéficier également de ce programme. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, peut partager les détails de l'impact sur les familles ontariennes? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, c'est vraiment euh, une, une avance tellement importante aux soins de la santé dans le province. C'est la plus grande transformation, euh, je devrais euh, dire, dans l'histoire de 51 ans euh, des euh, soins de la santé en Ontario. Alors, donc, force offre un leadership national la première ministre en prenant cette décision-là et aussi en montrant, en faisant preuve d'un tel courage, et en de faire cette déclaration auprès du reste du pays. Monsieur le Président, ceci peut être accompli. Ah, ceci doit être accompli, Monsieur le Président. L'accès aux médicaments, c'est quelque chose de, de très fondamental. Je suis vraiment très fier dans un cabinet parti de Caucus avec la première ministre qui a une telle vision et, et un courage et cet aspect visionnaire euh, des soins de santé. et Nous allons livrer à, à compter du 1er janvier pour 4 millions d'enfants et de jeunes. Asseyez-vous, vous plaît. J'ai une question pour le ministre. Est-ce qu'elle pourrait expliquer pourquoi elle va parler de photoradar encore une fois dans la province de l'Ontario. Merci. Le député d'en face, c'est qu'avec le projet de loi 65, nous allons avancer les choses pour aider les plus vulnérables des utilisateurs de nos routes, car dans les zones scolaires et dans les zones sécuritaires et seulement dans les municipalités qui voudraient euh, en profiter grâce à ce projet de loi. Question supplémentaire. Si seulement si les libéraux voulaient protéger les gens en vertu de ce projet de loi, évidemment, on est pour la sécurité des étudiants, mais on sait bien que le problème, c'est toujours le détail de la chose. Ils ont en fait choisi quelque chose de pas très correct. Ça pourrait être n'importe n'importe quelle chaussée municipale, etc. Le photoradar, s'il vous plaît, rappel à l'ordre. Partout dans la province. Elle nous ramène à l'avenir en le réinstallant dans les chaussées de l'Ontario. Alors, cette loi sur le photoradar euh, donc, euh, existe. Est-ce qu'elle va remettre euh, l'accent sur la sécurité scolaire et au lieu de l'étendre à toutes les routes à travers l'Ontario Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que la question qu'il fallait poser, c'est pourquoi son parti, son chef, ont-ils présenté 214 modifications qui aideront à empêcher les municipalités d'avoir suffisamment de pouvoir pour se protéger elles-mêmes? dans tous les débats sur ce projet de loi 65, lui et le député de Népessing et les autres ont tous dit d'une part qu'ils veulent protéger les utilisateurs de nos chaussées les plus vulnérables, tous les piétons, tous les élèves qui se rendent à l'école, etc. Pourtant, quand ils avaient l'occasion de travailler de façon constructive avec nous sur le projet de loi 65, ils ont inventé plus de 200 modifications. Alors la question en fait est pourquoi ne veulent-ils pas nous aider à protéger les Ontariens? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député de Kitchener-Conestoga, s'il vous plaît. Les hôpitaux de l'Ontario uh, sont uh, épuisés à cause des grandes coupures uh, des libéraux. Ils ne font rien pour remédier à cela. Alors, on a dit, et je cite, est est est « Alors, pour les hôpitaux de l'Ontario, et les gens devront attendre euh, dans les couloirs des hôpitaux. Pourquoi est-ce que vous ignorez ces problèmes dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que vous tournez le dos aux bons soins à fournir? Euh, aux patients. En fait, on fait le contraire, Monsieur le Président. On fait le contraire de ce qu'ont fait les NPD quand ils ont fermé 24 des lits pour soins aigus dans la province et 13% des lits pour la santé mentale. Nous avons ajouté 9 milliards de dollars aux 11 milliards qui y sont déjà. 20 milliards de dollars nouveaux pour les améliorations au capital pour le redéveloppement des hôpitaux dans la province. Dans y compris l'hôpital de Windsor et ailleurs, Monsieur le Président, mais du côté opérationnel, plus d'un demi-milliard de dollars en plus des demi milliards de dollars qu'on y consacrait l'année dernière. C'est une augmentation de 31 ça veut dire que chaque hôpital dans toute la province on va en bénéficier de façon importante. Alors, on continue à faire ces placements pour être certain de fournir ces soins de qualité. Merci. L'ancien budget euh, n'était pas bon pour le système de soins médicaux et pour les hôpitaux. Et alors que la crise se poursuit, ce sont les patients qui doivent attendre des jours entiers pour recevoir aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y a 1 100 de ces lits non financés, plus de 250 se trouvent dans des couloirs ou dans des salles d'un magasinage. c'était jamais conçu pour cela. Les temps d'attente dans ces salles sont plus prolongés que jamais. Comment se fait-il que la première ministre refuse d'arrêter les coupures euh, envers nos hôpitaux Monsieur le Président, alors, voilà ce que le MPD ne semble pas aimer à propos de nos budgets. J'ai parlé des 9 milliards de dollars en investissement en capitaux. Monsieur le Président, ils n'aiment pas le fait qu'on investisse 11 milliards, de dollars, 11 milliards de dollars de plus et 500 millions pour appuyer nos hôpitaux, pour réduire les temps d'attente et pour élargir la capacité. Ça ne leur plaît pas de savoir qu'on investit 140 millions de dollars pour améliorer les soins pour malades mentaux ou plus de cela pour appuyer notre stratégie contre la démence. Ils n'aiment pas le fait qu'on ajoute 100 millions de dollars pour améliorer l'expansion des équipes interprofessionnelles, ni 80 millions de dollars pour des soins de longue durée non plus. J'ai une question pour le ministre du Travail. Aujourd'hui, le 1er mai, nous reconnaissons la, le début de cette semaine euh, annuelle pour protéger la santé mentale qui leur permet de s'engager avec autrui sur toutes les questions qui se rapportent à la santé mentale. Souvent, les gens pensent que cette initiative euh, euh, euh, ne parle que de blessures physiques, mais de plus en plus. Mais comme étant, me parle de l'importance de la santé mentale. Les Ontariens veulent savoir... Euh, si euh, la santé mentale sera prise au sérieux dans leur lieu de travail. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire ce euh, que, que fait le gouvernement pour promouvoir la santé mentale au lieu de travail? Merci de cette très bonne question. Cette semaine, nous allons reconnaître cela en vertu de cette semaine. La santé mentale nous touche tous chez nous, au travail également. Et aujourd'hui, au Canada, au moment où je vous parle, un demi-million de Canadiens ne peuvent se rendre au travail aujourd'hui à cause de problèmes de santé mentale. Et les employeurs intelligents savent qu'il faut qu'ils s'occupent de cela. Ça va les amener à la réussite. Alors, il y a deux nouvelles initiatives de notre part qui, cette semaine, vont promouvoir cette santé au lieu du travail. Alors, tout organisme peut s'en prévaloir en Ontario. Nous lançons un nouveau portail euh, tout à l'heure, un guichet unique euh, avec des ressources en vertu de la santé mentale pour tous les travailleurs. On investit là-dedans car c'est ça qu'il faut faire. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Notre gouvernement est très engagé, en effet, à promouvoir la santé mentale en lieu de travail. Nous avons fait beaucoup de chemin dans ce sens. Tout le monde a son rôle à jouer. Nous avons fait beaucoup d'avancées. Pour ce qui est de la santé mentale au lieu de travail, jeudi dernier, dans le budget, on a annoncé d'autres plans euh, en ce sens. Est-ce que le ministre pourrait-il nous donner les détails sur les plans qui ont été dévoilés jeudi Merci à la députée de cette très bonne question dans le budget proposé. On va euh, s'assurer finalement que les travailleurs qui ont un stress mental chronique euh, et pourront toucher des prestations pour cela. Depuis longtemps, c'est une priorité pour le gouvernement, mais nous savons, savons qu'il ne s'agit pas de blessures physiques. Il y a des blessures invisibles et les blessures invisibles sont tout aussi significatives. Le stress mental chronique, c'est une réalité pour bien trop d'employés dans la province. Ils méritent les prestations et le soutien qu'on fournit déjà euh, aux travailleurs qui souffrent physiquement. Ça, c'est un peu de plus euh, dans nos efforts de rendre l'Ontario le lieu le plus sûr sur le plan psychologique où travailler au monde. Nouvelle question des députés. De, de, de pour le ministre, alors le système a, a, a eu des inondations à un niveau uh, inoué. Uh, Golden Lake et au long du fleuve uh, se sont engagés dans une bataille qui dure depuis plusieurs semaines. Le montant des dommages est horrible. Le programme actuel permet uh, l'indemnisation de certains pour leurs perte, mais ça ne peut qu'être déclenché par le ministre lui-même et ses fonctionnaires. Je vais vous, vous envoyer ici vous remettre uh, une photo pour que le ministre puisse voir par lui-même les dommages. Dommage. Je demanderai au ministre de, de, de, de faire appel à ces euh, moyens de dépanner ces personnes. Merci au député de sa question et je vais commencer en disant que je suis parfaitement conscient de ce qui se passe au comté de Renfrew pendant le week-end. J'ai rejoint le Maire Wisniewski, le maire Grant de Pembroke, West and et le maire d'Algona, le maire Wilberforce et, et le maire le maire de Pembroke. Je les j'ai rejoint au moins cinq d'entre eux. Je voulais euh, discuter avec eux du fait que, euh, que ces municipalités ont le nécessaire à, à, à, à le dire à leurs euh, commettants, alors que tous doivent faire face à cela. Et je pense qu'ils reçoivent tout du bureau de Kingston et, et je pourrais euh, vous fournir d'autres renseignements à propos du programme mais si jamais euh, euh, vous en avez besoin, question complémentaire, je reconnais qu'il existe une démarche et merci d'avoir rejoint les fonctionnaires locaux. Et vos euh, fonctionnaires étaient chez nous hier, mais les gens ne peuvent attendre. Ils veulent savoir euh, que le gouvernement sera là au besoin. Il a beaucoup plu euh, aujourd'hui, hier, et ça va augmenter non seulement les pertes financières, mais aussi le niveau de frustration que ressentent les gens maintenant. Je crois fermement qu'une fois que le ministre aura l'occasion de revoir cela avec moi il, il, il, il, il comprendra qu'il faudra déclencher le programme euh, euh, qui existe en cas de catastrophe. Je demande au ministre de reconnaître ceci comme une catastrophe aussi vite que possible. Est-ce qu'il pourrait s'y engager dès maintenant? Alors, je, vous, je voudrais remercier d'abord euh, le député au nom de ses commettants tel que ça va fonctionner, le programme, c'est que les gens sur place du ministère font l'évaluation. Ils ne peuvent le faire que jusqu'à ce que les eaux euh, aient diminué pour qu'ils puissent déterminer euh, la situation. Une fois qu'ils pourront le faire, ils me font une recommandation en tant que ministre et c'est à ce moment-là qu'on fait une recommandation euh, concernant le déclenchement du programme. Malheureusement, jusqu'à ce que les eaux soient baissées, les, les, les, le personnel ne peut faire son travail. Évidemment, du côté privé, il y a peut-être de l'aide, mais là encore, ça demande du travail sur place. Il y a un autre aspect du programme qui traite avec l'infrastructure municipale. Mais le mieux que je puisse faire, c'est de lui dire très clairement qu'il faut que les eaux aient baissé avant qu'on ne puisse déclencher le programme et on le fera le plus vite possible. Merci. J'ai une question pour... Pour la première euh, ministre, M. célèbre euh, est retraite et il vit dans la douleur et la souffrance. Il a besoin d'une opération. Il y a 15 mois qu'il a rencontré le chirurgien. Il ne sait même pas quand il y aura une consultation, mais en décembre 2016, il s'agit d'une attente de 413 jours d'attente. Il, il, il doit attendre pour savoir combien de temps il faudra attendre et la situation ne fait qu'empirer entre temps. Il est bien qualifié pour cela, mais il a une mobilité réduite et ça touche à tous les aspects de sa vie. Il souffre, il souffre de beaucoup de douleurs. Comment se fait-il que le gouvernement libère quoi qu'il ait acceptable d'avoir 300 millions de dollars qui restent. Que ce qu'il faut pour le dépanner, ce monsieur n'est apparemment pas là. Eh bien, Monsieur le Président, on contribue plus de 500 millions de dollars à nos hôpitaux cette année. C'est une augmentation de 3,1%. Ça nous permet de cibler certains défis auxquels les gens sont confrontés. Ça, ça permet davantage de d'opérations contre les cataractes ou pour les genoux. Alors, j'encouragerais le député d'en face de faire, s'il l'a déjà fait, c'est de rappeler à la personne que les, les listes d'attente varient. Ça dépend du chirurgien. Donc, le médecin de famille devrait être encouragé à voir quels sont les temps d'attente ou s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait euh, y aller avec cette opération plus tôt car c'est pourquoi le Lean existe et j'ai fait mon possible pour les aider avec cela. Alors, alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Joanne de Vanier Children's Services. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Brian Hanson pour la semaine de la santé mentale des jeunes. Merci, bienvenue à Queen's Park. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon fils aîné, Dustin O, qui est dans la tribune. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, il y aura une pause jusqu'à 13 heures cet après-midi.